<rires> Savais-tu que certains animaux sont comme des super-héros C'est le cas de notre ami l'aigle. <rires> l'aigle est un grand oiseau. Il possède de super yeux. Ses yeux peuvent voir de très très loin, comme s'il utilisait un télescope. L'aigle, un oiseau qui voit la vie d'un bon oeil. <rires>